La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 45. Vous jugez préférable de vous éloigner avant de recevoir une baffe façon sous Paris. Euh, quelle insupportable mégère. Heureusement pour elle que nous avons une tâche bien plus importante qui nous attend. Sinon je lui aurais bien dit ma façon de penser de manière des plus délicates. Tu peux t'en douter. J'ai cru comprendre que vous étiez des plus douces. En effet. N'est-ce pas Bon, c'est pas tout. Il faut qu'on trouve la machine en panne. Rendez-vous au 44. Rendez-vous au 44